Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignon, quelques douzaines de gaillardes se crépaient un jour le chignon, à pied, à cheval, en voiture. Des gendarmes mal inspirés Va pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux sans vergogne, hein, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes Tout le monde se réconcilie Ces furies perdent en toute mesure Se ruèrent sur les guignols Et donnèrent, je vous l'assure, Un spectacle assez croquignol En voyant ces braves Pandores Être à deux doigts de succomber Moi je bichais car je les adore Sous la forme de Macabé. De la mansarde où je réside J'excitais les farouches bras Des mégères gendarmes ici En criant rip, rip, rip, pour un. Frénétique l'une d'elles attache Le vieux maréchal des logis Et lui fait crier mort aux vaches Mort aux lois vive l'anarchie Une autre fourre avec rudesse Le crâne dans de ses lourdes entre ses deux gigantesques fesses Qu'elle serre comme un étau La plus grasse de ses commères Ouvrant son corsage dilaté Matraque à grands coups de mamelle Tout ce qui tombe à sa portée Il tombe, tombe, tombe, tombe Selon les avis compétents Il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps J'entends que leurs victimes Avaient eu leur comptant d'oignons Ces furies comme outrage ultime En retournant à leurs oignons Ces furies c'est à peine si j'ose Le dire tellement c'est leur aurait même coupé les choses Par bonheur il n'en avait pas leur aurait même coupé les choses Par bonheur il n'en avait pas